Bonjour à toi, bienvenue au chant d'amour des oiseaux. Différentes choses à ajouter, en particulier concernant ce passage en 5D. C'est lorsque donc notre première mère décidera de mourir, entre guillemets, car c'est entre ses mains, uniquement, et elle le sait. Elle en est parfaitement consciente. Elle l'a décidé il y a déjà très longtemps. Et c'est en épousaille parfaite avec sa destinée, et ce qui est. Et ce qui est pour chacun, et ce que malheureusement chacun souvent ignore. Et souvent en nourrissant des idées de peur ou d'autres. « Ah oui, je vais mourir jeune, etc. Ben » C'est exactement ce qui se passe, tout simplement. Tu comprends Chacun est maître de son propre temps et de son passage et malheureusement ne le sait pas. Donc certains qui auront cette information peut-être haïront notre première mère parce qu'elle ne partira pas tout de suite. Elle attendra aussi longtemps que possible. Et ça ne changera rien pour les uns et les autres. Pourquoi Que du contraire, en fait. Je m'explique. Le fait que notre première, première mère attende le plus possible, et tâche de vivre le plus longtemps possible ici, fait en sorte d'offrir à tous une énergie christique permanente, qui sauvegarde, qui protège, qui guide, qui aide, à tout instant, tout le monde, partout, quoi qu'il arrive à laquelle tout le monde peut se raccrocher s'il le souhaite. Elle permet d'éveiller, de libérer, de nourrir ce qui est nécessaire là où c'est nécessaire et tout ce qui l'accompagne dans cette énergie christique afin que chacun puisse se libérer de l'entrave dans laquelle il se trouve, des mensonges, de la lobotomisation, de l'endormissement, des fausses croyances, etc. Afin qu'un maximum d'entre nous, avant qu'elle décède, ait la capacité, la possibilité de se libérer, de comprendre et de rejoindre librement le cœur. Pourquoi est-ce important que cela se passe ainsi Et c'est vrai que c'est un temps pendant lequel et beaucoup beaucoup s'ouvriront parce qu'ils n'étaient pas préparés, parce qu'ils n'ont pas voulu croire, etc., etc. Ou parce qu'ils étaient mal mis au moment où c'est arrivé, et que c'est un, un, un énorme challenge à relever, voire impossible, mais dans ce cas-là, je te dis, les uns et les autres sont exactement face à, au karma de l'intégralité de leur existence depuis qu'ils sont arrivés pour la première fois, apparus pour la première fois en étincelle de vie dans l'ordre chronologique du cosmos, tu comprends Et ça c'est vrai pour chacun d'entre nous maintenant. Est-ce que c'est notre dernière incarnation ici À tous Oui. Euh, il y a maintenant toutes les nouvelles naissances. Et parmi elles, beaucoup pourront euh, transférer en 5D. Mais comprenez ceci, qu'on ne passera en 5D que par la mort. C'est ça que j'ai je, je, l'impression que beaucoup n'ont pas encore compris. Il faudra accepter de laisser son corps charnel pour retrouver le corps 5D qui lui ressemble <rire> euh, en beaucoup mieux. <rire> Mais voilà, ça passe nécessairement par ça aussi. Tu comprends Cette acceptation totale, ce lâcher-prise total. C'est un corps charnel, oui, qu'on va retrouver. Merveilleux. Le plus merveilleux qui soit. <rire> total, global, omnipotent, totipotent, euh, voilà. Et seul, seul, seul, seul, seul. seul. Je répète. Seuls auront ce cadeau, ceux qui sont compatibles avec cette énergie, ceux qui seront prêts à accueillir cette énergie, à épouser cette énergie. Tu comprends Seuls les humbles, seuls les innocents, seuls ceux qui ont choisi d'être et de respecter le cœur, de l'aimer, de l'épouser. Vraiment. Tout cela, tout cela passeront en 5D et donc j'aimerais faire comprendre ceci parce que j'ai les ressentis, je l'ai ressenti, vu au moment de la communication avec père, c'est que au moment où notre première mère passera ce cap, fera ce transfert total, et bien ce que nous connaissons ici sera orphelin, Totalement, globalement, orphelin d'elle, et de tout ce qu'elle rayonne, de tout ce qu'elle représente, de tout ce qu'elle aimante. Et donc, orphelin de la 5D, tu comprends Et donc pour tous ceux qui resteront après elle, après son départ, pff, la vie sera aride, sèche, difficile. Il sera difficile d'être dans le cœur. Il sera très difficile d'être dans le cœur. Quelques-uns encore. Quelques-uns. Quelques-uns survivront. Quelques-uns naîtront qui seront encore dans le cœur. Jusqu'à ce que toutes les âmes, toutes les âmes qui appartiennent à notre étoile natale, qu'est notre mère aussi, et notre père originel, ce couple originel, qui, je te la rappelle, est incarné actuellement sur Terre, ainsi que leur paraître, eh oui, le temps existe. Sans lui, rien ne serait incarné. Rien ne serait possible. Le temps, l'amour, l'âme sont autant de vérités tangibles, nécessaires et merveilleuses que nous sommes, qui nous composent et dans laquelle nous nous trouvons. Donc les événements, quoique peut-être euh, extrêmement brutaux et rapides et euh, différents, peuvent-ils arriver à partir de maintenant Je te dis, il y aura aussi un répondant cosmique. Euh, mais je le prévois... Euh, euh, le, le fondamentalement le, le, le changement fondamental pour 21, 2021. Comme je l'ai dit depuis le début et pour l'instant ça ne change pas. Les événements qui vont se passer avant ce sont d'ici de maintenant, à partir de maintenant où je te parle, jusqu'à mars-juillet 2021, sont des événements précurseurs de ce qui va se passer en 2021. Des événements écrans des événements avec de la surenchère, artificielle, véritable, mais aussi artificielle, pour cacher ce qui se passe vraiment, comme d'habitude. Tu vois, euh... ceux qui nous ont habitués à être dépendants de l'image, du son, des artifices, euh, des propagandes, des moyens, euh, tu comprends, voilà, tout ça, euh, ont bien l'intention de se servir un maximum du peu de temps qu'il leur reste avant ces événements cosmiques qui vont concerner tout le monde et qui les obligera à se terrer sous terre ou à rentrer dans leurs grands navires qui sont tout prêts pour les accueillir. Et je leur souhaite bien du plaisir parce qu'en en, en utilisant ces moyens, ils ne feront que précipiter leur fin mais une fin terrible et atroce les attend. Ils sont tellement sur de ils jubilent, tu n'imagines même pas à quel point déjà leur fin, à quel point ils tissent à chaque instant le filet inexorable de leur fin terrible. Une fin qui, comme tu le sais, puisque tu m'écoutes, puisque euh, l'éternité existe des deux côtés euh, des polarités, aussi bien de la vertu que du néant, donc tout cela là souffriront, en effet, pour l'éternité, et tous ceux qui les accompagnent, tous ceux qui sont complices, tous ceux qui auront adhéré, accepté volontairement, en connaissance de cause, ou même dans le doute, hein ou même trompé, tu comprends on n'est pas innocent si on n'a pas pris le temps de s'informer et qu'on a donné son consentement librement. Il est très fondamental de comprendre ça. Même si le contrat est truqué, même si les moyens sont là pour te tromper, si tu signes, si tu dis oui, si tu consens, tu passes de l'autre côté. Ça veut dire que tu abandonnes. Abandonnes toute forme de foi. Abandonnes toi, tout ce que tu es, tout ce qui t'a été donné, offert. Est-ce que tu le mérites encore dans ce cas-là Est-ce que même si tu cries, si tu pleures, étant donné que le choix, le libre choix, est souverain Beaucoup se proclament souverain. Sans bien comprendre de quoi il s'agit et pourraient bien tomber dans le piège, eux aussi. Je l'ai plein d'avance. Donc voilà, les choses vont aller d'étape en étape. Il faut se préparer, apprendre à s'aligner pour ceux qui ont compris l'intérêt et les capacités. Réelle de ce que peut apporter la pratique d'un alignement et que c'est plus que jamais vital aujourd'hui de comprendre et de pratiquer ça Mais voilà, après c'est à chacun de voir pour soi beaucoup vont paniquer et n'écouteront plus aucun conseil beaucoup sont enragés, sont déjà dans l'esprit de vengeance et rien ne retiendra leurs mains tu comprends C'est ça, c'est... Il arrivera pour chacun selon selon sa foi. Eh oui Selon sa foi. Alors, courage, résistance, pacifique, créative, joyeuse. Parce que ça, c'est extrêmement plus puissant que tous les instincts de tout le monde et ça peut tout faire basculer et quelle que soit la programmation qu'on nous a faite et quelles que soient nos croyances fausses ou vraies ça peut tout transmuter à chaque instant la confiance en cette étincelle divine qui est en chacun de nous qui se communique entre chacun de nous à chaque instant, si on l'épouse, elle, elle ne, nous laisse, elle ne nous lâchera jamais la main. C'est à nous de l'épouser, parce que elle elle est toujours là, c'est nous-mêmes, c'est ce que nous sommes. C'est à nous de, de, de, de comprendre ça et d'y être, et d'exercer cette... Euh, <rire> tu vois, je trouve pas le mot. <rire> ok, donc, euh, préparez-vous, restez dans le calme, restez dans le recul, la distance, communiquez, euh, demandez à votre âme les options, les solutions, la protection, la guidance, la présence, de dérôler de pour vous toujours à chaque instant l'abondance de tous les biens vertueux, vertueux du ciel et de la terre à tout instant, quoi qu'il arrive, d'accord En confiance, et mettez cette demande alignée en totale confiance, avec plein, plein, plein d'amour. Faites-le aussi, s'il vous plaît, pour la terre entière, d'accord On en a tous besoin, on a besoin de cette fraternité de cette circulation d'amour pur, fondamental, profond, authentique et ultra, ultra et tout puissant. Tu comprends C'est ça qui est tout puissant. C'est ça qui peut tout transcender, tout transmuter, quel que soit ce qu'on nous a dit, quels que soient les dangers à venir ou quoi. C'est extraordinaire, tout peut complètement trans transmuter, se changer pour le meilleur en très très très peu de temps, surtout à l'heure où nous sommes, d'accord Il sera encore temps après de penser à la solidarité pour faire face aux événements cosmiques à venir, d'accord Eh ouais. Et pour apprendre et trouver les moyens d'être ensemble euh, chacun ici et là, dans la paix, euh, hors de toutes ces manipulations, euh, de tous ces hors-la-loi criminels et psychopathes qui nous dirigent et par lesquels ils sont eux-mêmes dirigés. D'accord Voilà. Et ne surtout pas, surtout pas, pour surtout pas tomber dans euh, l'acceptation d'une gouvernance euh, qui serait euh, faite par l'électronique. D'accord Parce que c'est ça qui est en œuvre. C'est la démolition, et ils sont complètement consentants. Ils font, euh, au niveau massif, euh, des erreurs, tu vois Ils font exprès, c'est tout un scénario, ils sont tellement grossiers, ils sont tellement grossiers, ils sont tellement pas intelligents, tu comprends Nous, on peut avoir l'intelligence du cœur si on souhaite l'avoir, en toute chose, à chaque instant. Mais ils jouent les gouvernements qui font des erreurs, qui sont incompétents, qui font un peu tout et n'importe quoi, une chose et son contraire, afin qu'on les démonte et qu'on n'ait plus besoin d'eux. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière Réfléchis, s'il te plaît. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière si les gouvernements s'effondrent Et c'est déjà le cas. Ils n'existent déjà plus. Tu comprends Ok Mais... Euh, le gouvernement mondial, lui, même s'il est effectif, il n'est pas encore, comment dire, il n'a pas encore manifesté totalement euh, son pouvoir et, comment dire, son emprise directe sur chacun, d'accord Tant qu'il n'est pas arrivé à cet objectif-là, il n'est pas encore totalement effectif. Et donc, tant qu'on n'est pas là, on a encore du pouvoir là-dessus, tu comprends Et vu que les événements euh, cosmiques importants arrivent maintenant à grands pas, quoi que fasse ce nouvel ordre mondial... Quoi qu'ils déménagent comme scénario et comme monstruosité pour nous convaincre de les suivre, pour nous convaincre de nous pucer, de nous vacciner, de nous faire tester, de je ne sais pas quoi encore. Et oui, ou de d'essayer de nous assassiner en masse parce que, comprends bien une chose, c'est que moins nous sommes nombreux et plus c'est facile pour eux de nous contrôler. Plus ils arrivent à nous détruire en masse, plus ils réussissent à nous euh, à, à faire des exterminations de masse avec tous les satellites, les, les, les, les centaines, euh, 5G qui sont déployés un peu partout et de plus en plus dans notre dos. Mais quand on va sortir de là, il euh, faudrait bien s'enseigner pour les localiser précisément. Hein tu comprends ce que je veux dire Ok. Euh... Donc, il se peut aussi qu'il y ait une double vague, par toutes les personnes qui avaient le Linky ou d'autres choses associées, qui ont d'autres noms, hein, parce que c'est le Linky en France et puis c'est d'autres noms ici en Belgique et ailleurs, tous ces dispositifs ultra-puissants de connexion d'un foyer à l'autre, il se peut qu'il y ait énormément de gens, tous ceux qui étaient déjà en mauvaise santé et qui ne sont pas allés à l'hôpital se soigner, qui du fait d'avoir été en permanence 24 trois heures sur 24 à peu près en moyenne, pendant un mois, deux mois, sous ces influences extrêmement nocives euh, d'électromagnétisme, tu vois, euh, de communication à distance, soit beaucoup plus malade Et que d'un coup, il y a une masse de personnes malades. Et qu'on puisse nous faire passer ça aussi, encore une fois, pour une masse de Covid. Ou autre chose encore, je ne sais pas quoi. Tu comprends tout est organisé pour nous affaiblir au maximum, je l'ai dit dès ma première vidéo. La, la, la rupture alimentaire est organisée, tu vois, pour nous faire manger ce qu'ils veulent, comme ils veulent, avec des tickets de rationnement, et nous foutre ce qu'ils veulent dedans. Tu comprends D'une manière ou d'une autre, ils veulent réussir à nous affaiblir de toutes les manières, à nous mettre en colère, à nous mettre dans des, des états émo émotionnels, à... Euh, ton tous les aspects de notre vie, à nous mettre face à nous-mêmes finalement. Il faut que tu comprennes, il faut que tout le monde comprenne qu'ils sont en train d'utiliser ce jusqu'où ils nous ont amenés de dépendance. Plus tu es dépendant d'eux et plus tu vas être amené à souffrir et plus ça va être difficile de leur résister et de leur dire non et moins tu es dépendant, et plus ça va te passer comme une lettre à la poste. Et pareil, par une lettre, comme une lettre à la poste, je veux dire, euh, entre guillemets, hein, on se comprend, d'accord Et plus ceux qui vont choisir euh, les mauvaises méthodes, c'est-à-dire le tout connecté, le contrôle absolu, et plus ça va être un enfer dont ils ne pourront plus jamais sortir. Tandis que les autres, même si momentanément, ils peuvent en y perdre leur vie euh, et subir toutes sortes de, de manquements, de, de, tu vois, de, de, de manque d'autonomie sur telle ou telle chose, ou manque de solidarité, tout simplement, les uns avec les autres, euh, eh bien, euh, ils ne seront quand même pas dans un contrôle total. Et s'ils savent rester dans le cœur, ils seront sauvés ils passeront en 5D mais ils devront attendre attendre que notre première mère soit passée en 5D personne ne pourra passer tant qu'elle elle ne sera pas passée et plus tard elle attendra et plus il y aura de personnes sauvées, plus nombreux nous seront aidés pour être sauvés, libérés et la rejoindre donc béni soit-elle d'être ici et de souhaiter la protéger et qu'elle soit dans la, qu'elle ne manque de rien, qu'elle soit dans la plus grande santé possible afin de vieillir et de vouloir rester le plus longtemps possible. Parce qu'ainsi, les énergies christiques sont là, fixées ici pour aider tout le monde. Tu comprends? Merci. Merci de ton écoute. Merci de partager.